Vous proposez toujours une réforme progressiste et populaire des retraites, et bon, vous dites qu'elle est finançable, comment Oui, d'abord, justement, on sort de la pandémie, tout doucement, mais on retrouve là le soleil, les terrasses des cafés, on va revivre, on a besoin de réformes heureuses. On a besoin de bonheur, de respirer. Et j'entends un président de la République qui, déjà, nous annonce du sang et des larmes en nous disant qu'il va falloir prendre des mesures difficiles, impopulaires. Eh bien, moi, je souhaite, en tant que candidat, prendre des mesures populaires pour les gens. Et justement, de pouvoir leur faire bénéficier d'un droit à la retraite à 60 ans, comme c'est normalement prévu. Comme, comme Marine Le Pen. Et avec 37 années et demie d'annuité, ça, c'est pas comme Marine Le propose 40 Et ensuite... Notre réforme des retraites, elle est financée par la protection sociale, par les cotisations, ce qui n'est pas le cas du programme de Marine Le Pen qui, elle, compte sur les assurances. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est de faire jouer pleinement son rôle à la sécurité sociale et à financer notre système de retraite par les cotisations sociales. Nous voulons mettre en place une cotisation révolutionnaire. C'est le propre du Parti communiste français, vous me direz. Mm -hmm. Mais nous voulons faire cotiser mm -hmm. les revenus financiers, les revenus du capital. Ces revenus qui aujourd'hui sont à peine taxés. 330 milliards d'euros par an, l'année dernière, 2019. De revenus financiers perçus par les actionnaires. Donc, bah, c'est 330 eh bien, milliards Imaginez que sur cette cotisation, parce que oui. sur cette, ces revenus financiers, nous appliquions la même cotisation que celle sur votre salaire mm -hmm. de votre employeur. 11 c'est tout de suite 34 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de la on retraite. Taxe encore plus les et puis, et puis, il y a d'autres formules. Euh, l'égalité salariale femme homme. vous y tenez, comme ah, moi. Oui, oui, eh bien, oui. eh bien, Sans doute plus que vous. Eh bien, l'égalité salariale femme-homme, c'est simplement 5,5 milliards d'euros de cotisations supplémentaires qui rentrent dans les caisses de retraite. Je pense que c'est une mesure de justice sociale que de permettre aux hommes et aux femmes de partir en retraite à 60 ans. Parce qu'un ouvrier, il a 10 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Un ouvrier, son espérance de vie en bonne santé, c'est 59 ans aujourd'hui dans notre pays. C'est 69 ans pour un cadre. Et bien, C'est ça la mesure de justice sociale que je souhaite proposer. C'est qu'un homme, une femme qui a travaillé toute sa vie pendant 40 ans et qui est usé, fatigué, doit pouvoir partir à 60 ans. Et c'est la chance de pouvoir faire travailler les jeunes, la jeunesse. Il faut leur promettre du, du, du travail à temps plein et rémunéré à la hauteur de leur diplôme. C'est pour ça que cette mesure à 60, de retraite à 60 ans s'inscrit pour moi dans mon pacte pour la jeunesse, pour permettre aux jeunes d'avoir accès à l'emploi.